Je suis en train de griller les saucisses. Ça arrive souvent que les saucisses cassent, le jus sort, feu, flamme, partout. C'est pour ça que j'ai pris un peu de bouillon ou fond, mélangé avec le jus de betterave rouge. Si les saucisses sont bien colorées, je mets les saucisses dans le bouillon de betterave. J'attends deux minutes et je vous présente vraiment les meilleures saucisses du monde.